Dans les hautes montagnes, lorsque la nuit tombait, une silhouette se démarquait à travers la neige. L'étrange aventurier marchait sans regarder derrière lui, ignorant les vents et les dangers. Parfois il s'écroulait de fatigue, mais se relevait toujours. que son objectif n'était pas accompli, il continuait sans s'arrêter. 3 jours plus tard Je l'ai fait Je l'ai fait Je l'ai fait Je l'ai Bon c'est pas tout ça mais quand faut y aller Alors, vous le prenez ce petit sapin Ben, je sais pas trop. On va plutôt prendre ça. Eh oui. Le plus important, ce n'est pas d'acheter un sapin qui coûte la peau des fesses, mais plutôt d'acheter quelque chose que l'on aime. N'est-ce pas, les enfants Allez, joyeux Noël